L'IGS, c'est une vieille histoire d'amour puisque j'ai eu l'occasion de faire mes études au sein du groupe IGS il y a maintenant plus de 15 ans. Sur la dimension RH, je me suis dit qu'on allait continuer de travailler cette année ensemble avec un projet ambitieux confié à l'ensemble des élèves. La problématique, ça a été de créer une offre pour les jeunes diplômés. On est dans un cabinet de recrutement qui est très bien identifié sur le recrutement des experts, le recrutement des cadres et le recrutement des dirigeants. Et on avait un trou dans la raquette, qui était celui de ne pas connecter notre cabinet et le monde de l'entreprise à celui des jeunes diplômés. Donc pourquoi pas en fait leur laisser libre champ pour nous aider et construire cette offre. L'offre était de connecter le monde des étudiants, des jeunes diplômés au monde de l'entreprise, avec l'ambition qu'elle la Charge Recruitment Solution soit l'intermédiaire identifié de confiance des étudiants. Je suis incroyablement surpris de la qualité en termes de présentation, en termes de diversité de projet, en termes de préparation même, de communication sur le projet. Ça a été extrêmement impressionnant pour moi de découvrir l'intensité qu'ont pu mettre les élèves dans leur projet. Il y a une diversité aussi de prise de position. Certains m'ont dit on arrête le digital, on a envie de revenir au physique. D'autres sont allés vers la partie conseil, qualité, coaching, qui sont souvent des choses qu'on identifie beaucoup sur les métiers de l'exécutif et pas forcément auprès de cette population de jeunes diplômés. J'ai juste envie de leur dire merci, bravo, super impressionnant et je repars avec plein d'idées pour notre marque.